Salut, cette vidéo est extraite du live, on fait un playbook ensemble, et si tu veux utiliser un super soft pour faire ton playbook, je te mets à disposition celui que j'ai fait gratuitement, le lien est dans la bio, et je te souhaite une bonne vidéo. L'organisation du playbook par package, un truc qui est vraiment basique euh, en fait en soi, euh, c'est, euh, on, va, on va pouvoir avec, le, avec un package en fait, ce qu'on va pouvoir faire c'est regrouper des ensembles de jeux, ou des jeux sous le même nom, ou une catégorie de nom, d'accord Donc on va pouvoir packager les couvertures, on va pouvoir packager les ajustements, on va pouvoir packager les blitz, ok Et en fait, tout ça, ça va nous permettre quoi Ça va nous permettre de coller plus facilement. Du coup, il y a un truc qui est très moderne dans le football, c'est le one word call, d'accord qui est très moderne dans l'approche et qui est quelque chose qui vient de l'offense. Du coup, généralement, ce qui se passe, c'est quand l'attaque fait un truc, la défense finit par le faire, parce que du coup, on essaie de, de s'ajuster, d'accord One word call, c'est-à-dire qu'on va call tout un jeu avec un seul mot. Un seul mot, ok Un mot unique. Ça évite, du coup, par exemple, euh, cover 3, euh, slant, Mike Blitz... Euh, et blablabla bla bla bla bla, euh, et euh, vous voyez ce que je veux dire on, on package les jeux, on met tout ça sous un nom qui va être je sais pas, par exemple Bengals okay et du coup en un mot on a tout collé okay maintenant pour packager il faut, faut que ça fasse sens, vous voyez ce que je veux dire on peut, pas, euh, on peut pas packager comme ça pour packager, il faut quand même que les packages aient du sens et je vais vous montrer, j'ai fait un, un, un, un petit exemple donc du coup j'ai repris une cover 3 euh, et du coup on a, on a décidé d'appeler tout ça avec des noms de teams de NFL D'accord Attendez, j'ai enlevé ma caméra pour que vous me voyez bien. Euh, où est... Ah oui, mais attendez, du coup, si je mets le cache pour qu'on voit le chat... Euh... Voilà, parfait. Ok, parce que si je mets le cache pour qu'on voit le chat devant le chat, ça ne va pas le faire. Euh, donc tout ça pour masquer ça. Donc, ce que je vous disais... Euh... Oh, je suis, en, je suis en PLS ce soir, je suis... Voilà, j'arrive pas. Ok, donc, on a décidé de donner des dons de team de NFL à okay, ce package. Donc le premier jeu qu'on a à droite, c'est Sky. Sky, ça veut dire que c'est le, le safety qui spin, qui descend, va être curl to flat. Okay. Après, on a Buzz, ça veut dire que le safety qui descend va être Hook Player et que c'est un linebacker qui va prendre le curl to flat. Et on a chief, euh, pardon, Cloud, du coup, qui sera chief, Ou du coup, on, on a euh, Cover 2 d'un côté de la formation. Donc ça, c'est les trois possibilités qu'on a. Du coup, on a appelé ça Seahawks, Bengals et Chief. Okay. On a donné trois noms trois noms qui sont en rapport avec des teams de NFL. Donc par exemple, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que si, si vous décidez, de si vous mettons, de dire à vos joueurs qu'ils doivent coller la rotation en fonction de la formation offensive, admettons que ça soit ça, bah, du coup vous allez juste call NFL. Ok Vous allez, je sais pas, par exemple, vous avez une pancarte avec le logo NFL, vous allez montrer votre pancarte, ça peut être une pancarte ou ça peut être un J, un, un, un signe, voyez Et on va juste montrer le logo NFL et du coup, les joueurs sur le terrain vont call eux-mêmes, Sea Oak ou Bengals, voyez Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans ça, dans, dans, donc dans le NFL Team Package, ce qu'on a, c'est notre front 4 avec nos règles de front. Nos, nos, euh, le fait qu'on joue tout high et le fait qu'on joue une cover 3 il y a tout ça dans un seul mot et du coup ça, ça simplifie énormément les choses dans salut, merci d'avoir regardé cette vidéo comme tu peux le voir, il y a énormément de changements sur Frenjibi en ce moment, j'ai lancé une école en ligne le lien de l'école est dans la bio et ça va te proposer de t'abonner à la newsletter ce que je te recommande de faire parce qu'il y a plein de surprises qui arrivent avec ça et euh, de petits cadeaux, etc et si tu veux toutes les informations, le meilleur moyen c'est d'abonner à la newsletter je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je te dis à bientôt